Il y, a plein, oui, il y a quand même pas mal de gens ici qui sont sortis de leur, de leur fonctionnariat ou je vois quoi. Ils disent, ah non, je ne peux plus, après ça, je ne peux plus retourner comme fonctionnaire. J'en ai vu qu'il y du, du mois à l'autre, ils ont écrit, ils ont dit, ça y est, je donne mon émission, j'en veux plus. Veux plus. Ai quoi. Ils choisissent quoi à la place ben, De créer quelque chose. Ils ont parfois du mal à voir quoi, mais parfois ils ont déjà une idée, d'autres fois ils cherchent, ils tâtonnent, pendant un, un an ou deux, ils en, ils en bavent un peu, mais puis ils finissent par trouver quelque chose.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 Ils s'introduisent de plus en plus dans, dans la vie privée des gens. J'ai eu affaire à ma différentes administrations, pas, comme la DSV, par exemple, le service vétérinaire, etc., euh, d'autres administrations, euh, la justice, tout ça, et les, enfin, les gendarmes, euh, plein de choses comme ça. J'ai toujours essayé de... J'ai euh, dis ben moi je suis prêt à, à échanger, hein, moi j'ai rien à cacher. Euh, J'échange, on, on verra ce qu'on... Voilà. Je n'aurais pas dit non, moi je n'ai pas dit par la DSV, je n'ai pas dit non, je ne vais pas vous voir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 Oh ben, Ils me disaient ah « Non, si vous arrangez, faites au moins ça et ça, ah, ça je veux bien, ça ne me coûte rien, blanchir les murs, ça je veux bien, ça ne coûte pas cher. » Et puis ah ben, après, 15 jours après, je les avais tous sur le, sur le, sur le marché à Rennes pour venir marcher des choses. qu'il y a, a peut-être moins d'intérêt pour le lieu ici, alors qu'il y a encore 4-5 ans, je, je ne disais rien, et les gens venaient. Maintenant, il faut, il faut un petit peu faire de la com' pour qu'il qu y ait du monde.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 lui donner la possibilité de, de vraiment se donner à fond sur le lieu mais à, pour, pour qu'elle ait cette possibilité il faut qu'elle puisse vivre il faut qu'elle ait un petit peu d'argent, dans, dans ce monde il en faut encore un peu on me sent un peu dans le brouillard euh, c'est pour ça que je compte beaucoup sur Melissa et puis sur d'autres jeunes qui viennent, plein de jeunes qui viennent ici parce que c'est eux hein, qu'on a à venir en main c'est eux qui vont, qui vont trouver, qui vont, qui vont sentir qui vont